Et hey, bonsoir à tous, c'est Bichard. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Quelle est la différence entre ça Nananana. Nananana. et ça Nananana. Aucune. Bienvenue dans le scénario Xénophobie UHC ou hmm. UHC. Ce scénario a pour particularité de mettre tous les mobs, passifs, agressifs et même les joueurs, en PNJ. En effet, on va pouvoir créer des stratégies extraordinaires, comme se faire passer pour une vache. Ou un mouton. Ou encore une chauve-souris. Hein, une chauve-souris. Faut pas la manger, hein Il est alors très difficile de se repérer, savoir qui taper, qui attaquer, ou même si ce mob est une vache, un creeper ou un zombie, Mais par exemple. Mais t'es complètement ah, débile, putain, je dis Mais quoi Pourquoi tu m'as attaqué dans tous les cas, dans cette game, on sera tous des PNJ. Mais sachez qu'on peut faire quand même une bonne game en étant un PNJ. De base, on est pas ah. à tous des PNJ Hop Euh, ouais, j'ai C'est bon, je te vois, je te vois T'as un PNJ Ah euh... Mais si Quelle horreur oui. Oh, arrête, arrête, arrête oui. Me regarde pas comme ça, wesh <rire> Wesh Oh Tu vois quelqu'un traverser de l'eau Et qui tape quelque chose wesh. Mais c'est moi, c'est moi, Théo Didou Il Dedou Oui T'es où Toi t'es où C'était moi Regarde je saute là <rire> J'étais moi T'es où <rire> Attends, il essaie de me trouver C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais vous êtes où C'est lui C'est Oh t'as pas eu peur, je suis venu avec ma hache, ah, j'étais prêt à déglane gros eh franchement on peut, pas, on, peut pas, on peut pas se taper, débile. C'est-à-dire que, quand tu fais un highlight, tu peux faire croire que t'as défoncé quelqu'un en rap series alors que c'était un jeu, c'était un mob Est-ce que je mets le sous mes pieds Oui. Est-ce que si je vais mourir vous allez être très Non. Non. Oh mais non! Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah j'ai... Ah Ah Ah 3 Ah Ah Ah Ah Ah Ah J'aurais eu Oh bah encore diamant Pouh, Oh, oh bah C'est génial ça Et eh juste, juste on va snowball et on va juste rouler tout le monde. Bon il y a pvp. Un avant avant ça. Ah y'a PVP a secondes 30 secondes Ah Ah Ah P attention de un bon Ah gueuler là Ah Ah Ah de Ah Ah Ah médicament Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Attends oui, deux secondes deux secondes le... tranquille tranquille oui. mais euh, attention Fire Aspect c'est autorisé ou c'est interdit Bah voilà non, il t'aurait répondu <rire> <rire> <rire> <rire> c est, c est ok c'est bon tu peux c'est t'es oh, tu les deux merci attends. non mais Fatou Fatou passe-moi tes sous attends t'as du diamant Ram redonne-moi le sous, ah non comment ça t'es mort il a pas dit fumard Ici il a dit chumeur Oh la Oh MDR. est On voit du stuff, Fatou on voit du stuff vite avant que tu crèves. Vraiment, vraiment, on voit tout, on voit tout, on voit toutes tes gaps même, on voit toutes tes gaps, on voit tout, on voit tout. Ouais, on voit tout un peu, on voit des gaps aussi, j'ai qu'une gap, c'est bon, mais on voit du stuff. Ah, il y a quelqu'un ici Non. Oh Oh la la la la, let's go! On peut jouer? On peut jouer? Oh la la, let's go! Let's go Mais en fait, ils se sont confondus, je crois, parce que le deuxième m'a quasiment pas tapé. <rire> oh, ça les transforme en cobble. Oh, c'est chiant. Let's go! <rire> encore une team tout seul! Voilà. Tiens, Alors, Euh, euh... Il, était, il était full diamant encore. Beaucoup, beaucoup de monde. Oh, je suis mort Oh nice Mais non, t'es pas mort Mais non, t'es pas je vais mort J'ai mourir, J'arrive, j'arrive, j'arrive Moins 100, 200 J'y suis Oh là là mais quel crash GG Encore une team tout seul Let's go Let's go, frère C'était trois frère Non, c'est un ah petit non, lapin à gauche C'est un lapin, ouais, c'est un lapin, c'est un lapin, il saute Et à droite On sait pas Y'a y a des mecs tout seuls ou pas je pas hein Vas-y je commence vous... vous... Oh C'est quoi oh. C'est le mec C'est le mec C'est le Vas-y Vas-y Vas-y Vas-y vas Vas-y Vas-y Vas-y Vas-y Attention On se suit, On s'essuie Et non Et non okay, la Il est il bon non, non, Il, il est, est bon de, Il de est bon Essayez de communiquer par rapport à okay, sa position Ok je te bouge Je te bouge Il est dans l'eau Il est en plein milieu de l'eau là Il est l'eau de où je pense Il est l'eau de où C'est celui le plus loin Encore Encore Hit encore Hit encore Oh il est low là mec... Il doit, avoir, il doit avoir un cœur ou deux je pense pas plus simple. Touché. Y'a y a plein de gens y a plein de gens zéro y a plein de gens zéro y a plein de gens y a plein de gens, y a plein à droite à droite à droite à droite à droite à droite à droite là là regarde regarde ça se À droite les à droite tiens avec tout seul à droite tiens avec tout seul ouais ah, ah, à droite gars, à droite à droite Fatou, reviens reviens. 20 moins 0, -0, -0, -0. 0 40 0 30 0 20 on est là tous les trois, c'est nous, okay, bon, nous ça c'est bon, c'est nous ça okay. Et là-bas, là. celui. À ah, la lave, Lav. c'est qui C'est c'est Bichard la lave C'est Bichard qui va taper un gars là. Celui qui va dans GG Ouais je saute, regardez, je Je aussi, je saute aussi Y'a un mec qui est mec qui est mischar. avec nous Y'a mec est avec okay, okay. Il est pas avec nous <rire> vas-y vas-y vas-y Tapez-le tapez-le tapez-le. Mais tapez je le vois pas, je le vois pas. Il est dans l'eau, il, il, le il est dans ouais, l'eau, il est dans l'eau. Ouais, il est dans l'eau, il est dans l'eau. Je le vois pas, je le vois pas. Okay, il est touché. Retouché. Et là c'est pas des gens ici. Il est pas avec nous, il est pas avec nous là. Bah ouais c'est un gars là, c'est un gars là qui pose des blocs de cobble. qui tu de traverser là y a un mec à droite, y'a y a un mec à droite, Fais gaffe Tu tu vas te faire doute je pense. Il y a un mec à droite. Mort. gaffe, fais gaffe, ça arrive encore. Je pense. C'est qui là Ouais c'est pas mec avec nous C'est pas avec nous il est pas avec nous il est pas avec nous Il a pris les gapels hein Vous êtes tous sur les armes c'est moi qui sors c'est qui Go go go go Viens on y retourne Parfait encore encore là viens ouais Je suis avec toi je te suis Je te suis je sais pas où ils sont Ils sont là ils sont en train de fight dans l'eau C'est lui qui court là Ouais ouais ouais tu l'es tu l'es Il a plus de vie il a plus de vie Attention on se met des coups Faites gaffe Faites gaffe OK on défense on défense GG vous suivez pas moi je suis tout Là là vous êtes perdu vous êtes perdu Il utilise OK Okay, chopé. ok, il a une heure perdue. Bon. On va le tuer avant Oh, des Là, là il sais. est mort. Faut rester en ah. team là. Ouais, ouais, regrouper. Ce serait con qu qu'on perde, la win elle est, là. Wind, elle est ouais. presque là. Attends, pas... Moi, je suis en 80, ah, déjà, il est parti, moins je sais 100. Pas où il a bougé avec sur un mec, je sais pas. Je sais pas où il allait. C'est bon, je l'ai tué. Y'a un mec sur moi, y'a un mec sur moi. Oui, bah, bah reviens avec moi, on est en 200-30. Y'a un mec qui me tape, y'a y a un mec qui me tape. Oh là là. Vas-y toi, c'est moi, c'est moi, oui, oui, c'est bah, moi, c'est moi. Vas-y, il est trop con. Il est trop con <rire> il, toi. On <rire> te dit, dit on t as t as est Il y arrive, il qui arrive derrière. C'est moi, c'est moi. Mais c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est Qui court là C'est Simon, c'est Simon, Simon, Simon il a tranc. Il courir dessus là. Moi je suis j'arrive à votre gauche, Zéro, Boost ok Je le prends. Il est pour moi. Ah, je l'ai vu, 4%. Oh non Voilà. J'ai pas, j'ai pas de gap. Oh. Ah oui, gar... oui oui je le vois, je le vois. Go non go, go, go go go <rire> go go go Ah je le vois il est reparti à gauche Ah c'est toi ça C'est moi ça on, est ouais, ouais, on ouais 4. Merde il est où Il est où Ici Il y en a à droite là A droite aussi ça n'est pas une chaîne Merde je t'ai touché désolé T'as très fight un gars là C'est bon GG Il est où GG C'est bon, bon je suis bien il est là il est là il est là C'est va, c'est lui voilà, GG GG GG Mais fils de chien C'est <rire> qui ça C'est ce oh que tu fais mal Net hey, tapez vous comme What des hommes là. Non non non T'as intér intérêt à la mettre sur Youtube celle-là bichard. Non. T'as intérêt <rire> Le team play a tout fait quand même. Hein. T'as pas beaucoup là on est d'accord. Hein. Non par contre, par contre Damien t'avais pas dit la vie de ma mère qu'on gagne pour Jax? Chaque... J'avais dit. <rire> Et pour, Jacques, pour Jacques, il avait dit. Il avait dit à Jacques. <rire>